Hmm. Si des gens euh, m'invitent et qu'ils ont cuisiné de la viande, je fais comment C'est aussi voilà une autre question que j'entends euh, souvent. Eh bien, en fait, je prends autant que possible euh, les devants. Ça veut dire lorsque je sais que l'on va m'inviter... Euh, je dis voilà, j'ai choisi euh, de vivre euh, un style de vie vegan. Cela veut dire que je ne prends aucun produit animal. Enfin, j'explique en quoi euh, cela, ce que cela veut dire, parce que pour beaucoup de gens, ne, ne pas manger de produits animaux, ça ne se construit pas dans, tiens, pas d'œuf, pas de lait, etc. Donc il faut que je dise, hein. il faut que je dise non, non, euh, je ne veux pas de lait, je ne veux pas de fromage, je ne veux pas de beurre. Euh, mais vous prenez du jambon quand même Non, j'en veux pas. Euh, donc voilà, il faut il faut plus aller dans les exemples que dans la catégorisation générale. Ça ne marche pas. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marche pas. Donc voilà, il faut dire très clairement ce que je ne ce que je mange pas. Il y a des fois des fois des gens qui s'affolent, qui disent mais mon Dieu, mais comment vais-je faire Comment peut-on cuisiner s'il n'y a pas une base de viande comme étant la base D'ailleurs, on parle bien d'accompagnement comme si le, le légume où le fruit, ça représentait l'option. Eh bien, je donne des idées, tout simplement. Et je dis aussi, euh, surtout, n'achetez pas la part de viande pour moi. Faites comme vous avez, vous, l'habitude de faire. Euh, et puis, je prendrai ce que je peux manger. Ne faites rien de spécial pour moi. Et ça n'a aucune importance si je mange peu, voire, euh, voire pas du tout. Mais en général, ça se passe très, très bien. Euh, les gens comprennent. Euh, et puis euh, prépare quelque chose euh, de, avec plus de légumes ou je prends la partie de légumes qu'ils ont, qu ont fait ou même euh, beaucoup décident de faire un repas complètement vegan ça veut dire se penchent sur la question et alors là il se passe toujours la même chose se dire ah tiens <rire> vraiment bon on devrait en faire plus souvent de ce genre de choses <rire> voilà il y a aussi l'autre question savoir si je vais en fait dans un, un milieu culturel donc j'entends un autre pays qui a des traditions basées sur la, sur la viande euh, bien là je fais attention, euh, je reste là aussi très clair déjà de ne pas aller me fourrer dans ce genre de situation. Et si je devais aller, euh, comme ça a eu lieu des fois dans des, dans des contextes, euh, par exemple je pense à des peuples premiers, euh, je pense tout simplement à certaines cultures où effectivement faire de la viande, offrir de la viande ça constitue vraiment une façon d'accueillir la personne, eh bien je m'en explique à l'avance. Euh, très clairement et les gens comprennent je n'ai pas encore eu de situation où les gens le prenaient mal il suffit d'expliquer très gentiment très simplement à l'avance et ça se passe euh, vraiment toujours très bien